Sur le plateau d'Alada, au Bénin, à 50 km au nord-ouest de Cotonou, le palmier à huile est cultivé par une majorité d'agriculteurs. Sur ces parcelles, de moins d'un hectare à plusieurs hectares, les pratiques agricoles sont variées, surtout les premières années qui suivent la plantation des palmiers. Le projet Servipalme, puis le projet Soka financés respectivement par l'IRD et la Fondation BNP Paribas, associent chercheurs et agriculteurs pour caractériser les pratiques agricoles et la production dans des plantations villageoises de palmier à huile du plateau d'Alada. No dotés, no couleurs, no dotés, on doit na être Des engins doivent en être c'est fibre. Et n'a Mais tout les ça, de nouveau. de? Et quand on y a non Timati. Timati, non do. Je suis producteur de palmiers à huile et j'associe avec manioc. Cela commence à partir de la deuxième année. Le manioc, c'est un, un plan qui pousse un peu. Donc si on, on commence dès la première année, ça va gêner les palmiers à huile. La pratique d'association de culture annuelle avec le palmier à huile remonte à très longtemps, c'est une pratique très ancienne au Bénin. Les agriculteurs béninois associaient déjà les cultures annuelles au palmier naturel. Dans les années 95 à 2000, où la station de recherche sur le palmier à huile a introduit la variété sélectionnée du palmier à huile, les paysans béninois ont transposé cette pratique d'association dans les palmeraies sélectionnées. Puisque c'est dans cette période que le palmier sélectionné a été introduit en milieu villageois. On a commencé par parler de palmeries villageoises, mais sans se soucier des interactions entre les différentes cultures. Et en station, on avait regardé un peu la concurrence entre certaines cultures annuelles et le palmier et il avait été constaté que le manioc entrait en concurrence nutritionnelle avec le palmier, notamment pour ce qui concerne la nutrition potassique. Donc des fiches techniques avaient été élaborées et il avait été déconseillé aux producteurs cette association manioc palmier sélectionnée. Mais ils font cette culture, ils le justifient d'ailleurs, que c'est pour profiter de cette parcelle d'association pendant les quatre premières années de la palmerie, avant que le palmier n'entre en production. En faisant l'entretien du manioc, on fait, on fait encore l'entretien du palmier à huile. Donc euh, le manioc, à la fin, ça nous donne un peu de l'argent. L'argent nous sert à contribuer à l'entretien, à supporter un peu le foyer, la maison. À Pauvet, ils plantent seulement les, les, les parmi à huile, sans associer quelque chose. Mais chez nous ici, si nous plantons seulement les plants-là, on voit qu'on sacre dans le vide. Donc la seule parcelle peut nous donner ce que nous, nous allons manger dans la maison. Encore un peu de soupe pour nettoyer et les parcelles. On se demande si cette cohabitation de culture est bénéfique ou néfaste à cette culture de palmier à huile. Le laboratoire de science du sol participe justement à la clarification, la répartition et l'utilisation des éléments nutritifs tels que l'azote, le phosphore, le potassium, la gestion de l'eau dans ce système qui est en réalité polyculturel. Comme une institution de formation et de recherche, la Faculté des sciences agronomiques a le rôle donc de pourvoyeur de, de, de jeunes chercheurs. C'est à ce titre que nous avons une doctorante qui est pratiquement atteinte de recherche, nous avons aussi des masters. On a d'abord identifié les cultures les plus associées au palmier à huile. Du coup, on a vu que le maïs, le manioc, l'ananas et la tomate étaient les, les principales. Bon, mais il y a d'autres cultures, la banane, les pastèques, voilà, etc. Et on a aussi remarqué qu'il y a une affinité par région. À z par exemple, l'ananas domine en association avec le palmier à huile. À Lada, on voit que c'est l'association avec euh, la tomate qui est la plus réalisée. Euh, à Toffo. on voit qu'il y a beaucoup plus de manioc associé au palmier à ville. À 7 mois, euh, le manioc commence par donner. Et on fait, son, on fait le garis de manioc. On fait le gari ordinaire. On fait le garis qu'on appelle sorui. Pendant le garage c'est ça qu'on trouve un peu de l'argent pour payer les manœuvres et encore pour la scratch des enfants, pour, pour nous-mêmes notre suivi. La particularité du projet de vieil Pam qui héberge ma thèse, c'est que la recherche se fait avec les paysans, pour les paysans, et eux-mêmes sont associés. On fait tous nos traitements devant eux pour donner des recommandations qui puissent facilement accepter après. Anna maintenant, si tu n'as pas de chine, tu ne peux pas rentrer. Mais son travail est un peu difficile chez moi plus que le maïs. Tu dois être formé sur ça d'abord de faire. Mais le maïs est très simple. Si tu envoies des producteurs dedans, il peut te sacrer ça. Mais Anela maintenant, il y a des mains de spécial pour ça. à son temps fait ouais mais je ne sais pas si me si me basin si Kaka, do si Salutons, égaux, mais ils sont là, mais ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont sont là, ils sont là, ils sont là, a énormément, on est sous nos sous Selon la culture associée, la fertilité du sol est différente. Il y a des phénomènes de compétition qui peuvent s'observer. Et c'est justement l'objectif de ma thèse dans laquelle on a... Essayer de voir les performances nutritionnelles en termes de croissance du palmier et aussi en termes de fertilité du sol, du palmier à huile lorsqu'il est associé à ces cultures vivrières. Chaque type de culture a des pratiques en termes de restitution de résidus de récolte, fertilisation, travail du sol qui, sont ce qui leur sont spécifiques. Nous avons effectué des relèvements de sol et de feuilles. On s'est rendu compte que la faute demande en potassium de la tomate et de l'ananas ne sont pas compensés par la fertilisation des palmiers dans ce système. La fertilisation du palmier à huile jeune doit être plus importante en association avec l'ananas qu'avec d'autres cultures comme le maïs et le manioc. a on a On a des On a trouvé des phytons. On a trouvé des phytons. On a On a trouvé des phytons. On des On a trouvé des phytons. On On de le le fait de restituer les résidus des récoltes ça renforce le sol dans leur langage de paysans, c'est que ça renforce le sol mais le scientifique vous dira que ça stocke le carbone ça restitue la matière organique ce qui est avantageux pour la culture qui va succéder à la précédente et aussi avantageux pour le palmier qui est en place. de et et Nous nous avons de foie, de déquin, de noisir, de noisir. Nous avons dit que nous avons besoin de noisir, de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 mais si vous avez de quoi pourquoi est-ce que vous avez des choses à à à à Vous voyez que je suis ici maintenant avec mon enfant. Il, elle est en vacances. Bientôt la rentrée va commencer. Je vais lui payer la scolarité, ses habillements. Moi-même, je vais me déplacer. Mais Le téléphone, mes, mes modes de déplacement, tout ça là avec euh, mes revenus. C'est pour cela que je suis en train de faire le chant de... Ah, la voix de la Lama, la qui accompagne Chercheurs et agriculteurs discutent ensemble des premiers résultats, des conseils de fertilisation, de l'entretien des parcelles, des points positifs et négatifs de chaque association entre palmiers et culture annuelle. Ces discussions sur les parcelles ou lors de réunions, sont également ouvertes au plus grand nombre grâce aux radios locales. L'huile rouge, c'est une huile que et beaucoup voient que c'est dangereux, c'est rempli de cholestérol, c'est ceci et ça. Donc nous voulons que et la recherche nous aide à avoir une huile plus saine pour faire la concurrence sur le plan international.